C'est pour fêter mon aménagement. Je vais pas faire ma, ma clémaillère, mais j'ai faire avec vous. Donc, ce que je vais faire, c'est je vous propose, je vous propose tout simplement de vous faire gagner soit un appel téléphonique, soit un appel Skype, soit un appel Facebook ou quelque chose comme ça. Un appel avec moi pendant... Pendant tout le mois de novembre, donc on va faire plutôt un appel téléphonique, comme ça, ça sera facile. Donc, je masquerai mon numéro, bien sûr, voilà, ou j'enverrai un texto, voilà. Je vous fais gagner une conversation avec moi. Donc, tout, si vous voulez participer, c'est très simple. C'est Vous m'envoyez un message en privé, sur, sur YouTube, et euh, vous me dites, je participe. Et en plus de cela, en plus de cela normalement, le, le 11, je vais recevoir la display plus la boîte qui va sortir le 3. Voilà. Et le vainqueur qui aura le droit à la communication aura le droit aussi à la carte la plus chère que j'ai tirée de, des deux boîtes. Enfin, de, de la display plus la petite boîte des plus la petite boîte que j'ai achetée à, à 30 euros là, euh, voilà. Si, si jamais j'ai des cartes qui vont très cher, du genre 35 euros, 50 euros, elles seront pour toi qui vas gagner le concours. Mais quelle est la, la simple, la simple euh, question Quelle link a zéro point d'attaque tout simplement, quel link à 0 point d'attaque Je précise, une link 1. Parce que voilà, c'est tout simplement une link 1 à 0 point d'attaque. à vous de me dire. Donc, c'est vous participez, vous envoyez votre réponse et on se retrouve pour de prochaines vidéos sur Activas Radio Direct. Ciao tout le monde